Visiteurs. ...déclaration de député. Le député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. La santé, les problèmes de santé mentale touchent toutes les personnes, peu importe leurs origines ou revenus. Une Canadienne sur cinq fait face à un problème relié à la santé mentale. C'est une statistique troublante et trop souvent, les Canadiens font face à ces problèmes en secret. Je suis donc fier de vous parler des efforts de Bruce Power visant à sensibiliser les gens à la semaine de la santé mentale. Bruce Power a lancé sa campagne pourtant sur la santé mentale dans le but d'appuyer les initiatives locales en matière de santé mentale. C'était un excellent événement et cet engagement va produire 1 par tweet et cette entité va donner 84 000 aux initiatives de santé mentale de la région. Plusieurs députés de cette Chambre ont participé à cette campagne, y compris Lisa Thompson et Lisa McLeod. C'est la deuxième fois que Bruce Power a tenu cet événement l'année dernière. Un don de 80 000 a été fait aux initiatives de santé mentale. Dans le cadre de cette campagne, veuillez visiter BreakTheSilence.com pour vous renseigner des programmes de Bruce Power s'attaquant à la santé mentale. La campagne de 2017 a pris fin, mais j'encourage mes collègues, peu importe leurs allégeances politiques, de sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas que les gens souffrent en secret. Déclaration des députés, députés de Kenora Rainy River, le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation à la maladie Lyme. Mais le gouvernement ne s'attaque pas à ce problème. Si on ne traite pas de manière précoce cette maladie, elle devient tout à fait désastreuse pour l'organisme et entraîne euh, la paralysie et le décès. Je demandais au gouvernement quelles mesures met, euh, mettra-t-il en place pour euh, s'attaquer aux problèmes reliés à cette maladie. Selon une, euh, une étude, il y a huit espèces de tiques qui peuvent euh, infecter gens, les gens en Ontario. Donc, euh, en dépit de ces renseignements et la prorogation de cette maladie. Environ 10 000 Canadiens se feront infecter d'ici 2020, et le gouvernement n'a créé qu'un plan de sensibilisation à cette maladie. Ceci est un manque de respect pour les familles de la région de Kenora quant à des préoccupations quant à la maladie Lyme. et C'est une insulte pour les personnes touchées par cette maladie et qui sont obligées de payer euh, leur traitement aux États-Unis. Il y a 2,5 ans, la Chambre a adopté la motion de mon collègue Dargoma manitoulin qui a demandé une stratégie visant à s'attaquer à cette maladie. Le gouvernement, quand va-t-il offrir les soutiens nécessaires aux personnes touchées par cette maladie? député dottawa vous parlez de la nouvelle scène Gilles Desjardins, un carrefour culturel important pour la communauté francophone d'Ottawa qui rayonnent au niveau provincial, national et international. La nouvelle scène a été fondée en 1999 par quatre compagnies théâtrales francophones, Vox Théâtre, le Théâtre du Trillium, le Théâtre de la Vieille 17 et le Théâtre la Catapulte. Ces entreprises offrent des expériences variées, aux amateurs de théâtre chevronnés et aux néophytes. promènent à travers la province et le pays pour donner accès à la culture francophone à des publics éloignés des grands centres où le français est parlé. Ces entreprises font des performances régulières et font de l'arbitrage culturel, surtout avec les jeunes, les, en, les enfants. Ceci comprend des ateliers et des occasions visant à permettre au public de, de Parler des différences culturelles. à ses spectateurs, plusieurs formes d'art, la musique, la danse, les arts visuels et plusieurs autres qui continuent de captiver le public. To... Je voudrais vous remercier de cette occasion de les féliciter de leurs euh, infrastructures qui ont été créées en septembre de l'année dernière. C'est un jour très important sur la scène de la culture francophone. Et donc, c'est une excellente installation qui répond aux intérêts de la collectivité qui nous permet d'appuyer les arts francophones à Ottawa et ailleurs. D'autres déclarations, le député de wipi Ajoa. Merci. C'est un privilège de prendre la parole et d'honorer Lauren Farren, agent de police tué. Et donc, un pont porte maintenant son nom pour honorer son service à la province. Il a travaillé à North Bay et à Still River avant de travailler dans des unités plus spécialisées, la PPO. En 1981, l'inspecteur Foren a eu un poste en tant qu'enquêteur. Des avocats de la Couronne, avait parlé de ses, ses compétences formidables et son dévouement à son travail. Mais le 4 mai 1982, lorsqu'il se rendait à la maison, son véhicule a quitté la route. Il a été grèvement blessé et malheureusement, il est décédé. Je voudrais donc reconnaître le service de Lauren Farran et j'aimerais honorer les agents de police qui euh, nous protègent à tous les jours. Merci. Député de East Creek. Les universités de l'Ontario inspirent nos jeunes et, et les, leur permettent d'atteindre leur plein potentiel. Il y a de, de, de la recherche novatrice euh, qui se fait dans ces universités et elle renforce nos démocraties. Les professeurs. Euh, jouent un rôle très important au sein de ces entités. Il faut qu'on les traite de manière équitable. Les ontariens sont au courant. 94 des ontariens croient que les, les universités devraient offrir d'excellents emplois. J'ai rencontré la Confédération des associations des professeurs d'université. C'était troublant d'entendre parler des obstacles auxquels font face ces professeurs, mais plutôt d'investir dans le réseau universitaire il y a de plus, en, de plus en plus de travailleurs contractuels sans avantages sociaux et certaines personnes sont obligées de, de faire une demande à, tout, à chaque année pour ces postes. Donc, est-ce que nous voulons un tel Ontario pour nos enfants? Non. C'est pour ça qu'il est essentiel d'offrir un financement adéquat aux universités de la province et nous avons besoin des lois de travail qui offrent. De l'égalité pour non seulement les travailleurs à temps plein, mais pour les travailleurs contractuels aussi. Il faut protéger la qualité de l'éducation post-secondaire en Ontario. Le député de Trinity Spadina. Merci. Bonjour. La circonscription de Trinity Spadina a des quartiers qui prennent de l'ampleur. Et donc, au fur et à mesure que ces quartiers prennent de l'ampleur, il faut que les Ontariens aient accès aux services essentiels. Le gouvernement agit pour répondre aux besoins de nos quartiers au centre-ville. Par exemple, Liberty Village, qui était auparavant une région manufacturière. Mais aujourd'hui, un grand nombre de jeunes personnes y habitent. Et donc, de l'infrastructure sociale est tout à fait essentielle, par exemple les écoles et les services de garde. Donc les personnes seront en mesure d'élever leur famille. Le budget de 2017 promet un investissement de 16 milliards de dollars en subventions au cours des dix ans à venir. Ce financement a pour but de bâtir davantage d'écoles et d'améliorer les conditions actuelles des écoles. Je salue l'engagement de notre gouvernement pour créer 100 000 places agréées en garderie. Un grand nombre d'entre elles sont à Toronto. Ceci est dans le cadre d'un investissement historique de 200 millions de dollars pour les Ontariens. Cet investissement prévoit un allègement pour les difficultés des résidents de Liberty Village, qui deviendra un meilleur une endroit de la ville. Député de Niagara-West Glenbrook. Pendant des décennies, les parents nous ont dit que les jeunes n'ont pas une littératie financière adéquate. Mais ce n'est plus le cas. Les jeunes d'aujourd'hui accordent une importance bien plus importante à la planification financière. En fait, c'est beaucoup mieux que la planification du gouvernement. Les jeunes ont un excellent niveau de littératie financière, mais ça, ça ne signifie pas une prospérité. La dette de la province est à 20 000, 22 000 dollars par personne et 34 000 dollars par personne au palais fédéral. Et le gouvernement fédéral ne va pas afficher un budget équilibré, équilibré avant 2050. Donc les, les petits-enfants et ensuite leurs enfants vont devoir rembourser cette dette. Une entité qui s'appelle Generation Screwed nous dit que c'est les générations à venir qui vont payer la note en raison de la mauvaise gestion fiscale de ce gouvernement. Les jeunes à l'échelle de la province comprennent la gravité de ce fardeau, mais ils en sont au courant et ils comprennent les décisions mal avisées du gouvernement. Je me demande si la première ministre dira aux jeunes que notre dette, notre dette est à la hausse. Le gouvernement doit tirer des enseignements de nos jeunes parce que nous ne voulons pas qu'ils euh fassent euh, l'objet de la gueule de bois créée par ce gouvernement. L'autre déclaration, le Merci député bien. de Thornhill. Chers amis, des pages aux étudiants de 7e et 8e année qui ont des bons résultats académiques d'avoir l'occasion de passer du temps au Queen's Park dans un programme où ils peuvent rencontrer des parlementaires et des personnalités politiques tout en apprenant, comme fonction la législature, l'histoire de notre grande province et du système parlementaire. Les étudiants sont excusés de leurs écoles alors qu'ils servent de pages à euh, 15 par jour et recevoir, reçoivent de l'argent pour le transport vers et depuis Queen's Park et leur résidence dans la région de Toronto. La durée du terme varie en fonction des circonstances et dure généralement de 2 à quatre semaines. Devenir une page est un grand honneur et très compétitif. Les pages prouvent de l'extérieur de la ville habitent généralement avec des membres de leur famille ou des amis dans la région de Toronto pendant leur mandat. Ceux qui sont acceptés dans le programme seront invités à déjeuner avec le député, les représentants de leur circonscription. Je vous encourage à obtenir plus d'informations en ligne sur ce programme et à vous porter candidat à ce programme passionnant et unique. Merci. Et il déjeune avec moi aussi. député de Windsor, comme invoque le règlement. Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un invité, le maire de Windsor, Drew Dilkins. Bienvenue à Queens Park. Je ne sais pas c'est qui qu'il est assis à côté du maire. Merci.